Je vous présente anne -Mar. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Alexis Trégaro, bonsoir. Hein. Je, je me présente. Moi, c'est étonnement. Hein. Dans le jargon du FBI, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de cold case hein, de, de l'amour. je devais me définir, et puis, hein, je dirais que je me sens un peu comme, comme une paire de nikers hein, qu'on qu aurait offerte à un petit Irakien, victime de 2000 antipersonnels Et puis, du coup, malheureusement, eh bien, eh bien, personne n'en file jamais. C'est un peu dommage. Et bref, je, je suis célibataire et, et ravi hein, de, de vous rencontrer. Et donc, ravi que, que malgré ce, ce petit côté freaks hein, que, que vous donne votre, votre ressemblance avec le personnage de Sinoc hein, dans le film des Goonies, ce, ce gentil monsieur que, que sa maman avait perçu trop du très bien et bien ce pas tous les jours hein, qu'on qu reçoit un, un véritable galérien des médias une sorte de, de chat noir du pape ça a l'actualité et c'est depuis un moment réussi l'exploit d'être l'invité principal et du émission qui cartonne hein, un podcast, vrai. Hein, un podcast, hein, un podcast hein, à propos de... De, de sexe confidentiel. Hein, J'ai découvert hein, que, que malgré un démarrage médiatique pourtant assez prometteur, hein, aux côté de, de Marc-Olivier Faugiel, hein, qui, qui est un grand professionnel des médias, hein, a tout de suite été convaincu de, de vos qualités journalistiques hein, en découvrant sur votre CV que, que vous aviez été garçon de piste hein, dans, dans le cirque, à une expérience au moins aussi convaincante hein, que, que votre passé de, de caissière kleptomane hein, au, au bon marché. Et bien, et bien si contre toute attente, hein, le, le compte de fait a duré plusieurs années, hein, aussi bien à la télé qu'à qu la radio, et eh bien, eh bien malheureusement il faut bien reconnaître que, que depuis la fin de votre collaboration, hein, malgré votre talent indéniable hein, d'intervieweur et à ses litres de salive pardon, que, que comme beaucoup de chroniqueurs hein, en quête de visibilité, hein, vous, vous n'avez pas hésité à déverser, verser, eh bien, eh bien on peut dire hein, que, que vous avez risqué là, la déshydratation pour pas grand chose hein, dans le ou à part des, des magazines culturels hein, diffusés hein, à 3h du matin entre, entre un reportage sur le colibri. Oui, il est de pyramide. et bien, et bien malheureusement, hein, on ne peut pas dire que, que le directeur d'antenne ait vu en vous le, le cheval gagnant, hein, cet, im, cet animateur banqueball hein, sur lequel on, on peut tout miser. Et même si ça doit être vraiment rageant hein, comme situation, et bien, et bien et de certaine manière, hein, ça ça a fait quasiment un point commun, dans le sens où on, je sais qu'à mon petit niveau, hein, que ce soit aussi bien d'un point de vue professionnel que, que sexuel, hein, il n'y a là, ce, jamais trouvé aucun homme, hein, autre que mon pépé, évidemment, prêt à, à me considérer aussi bien banqueball que, que fuck et bien, et bien j'aime autant vous dire hein, que c'est comme Patrick le Bruel hein, en plus d'aimer le, le poker hein, vous avez vous aussi eu la chance hein, d'hériter au tirage d'un beau brelat et bien et sachez que, que vous connais bien moi-même je hein, serais absolument ravis à hein, l'idée de, de nous laisser plumer jusqu'au bout de la nuit hein, c'est ce, ce que je veux dire hein, sur cette petite confidence je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition hein, en attendant sachez qu'après l'émission eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance à, à atteindre hein, visiblement malgré le froid hein, les hommes sont, sont hein, Donc, si comme moi hein, vous, vous n'avez qu'un souhait hein, celui de, de vous embraser eh n'hésitez bien, eh bien, pas à, à me rejoindre à votre bon cœur,